Est-ce que je suis neutre et objectif Alors, je vous demande ça parce qu'en en fait, il y a ce commentaire très euh, gentil qui me dit que je ne donne pas mon avis, qui est très liké, et pourtant, bah moi, je suis pas d'accord. Donc non, désolé, je ne suis pas neutre. Bon, déjà, le simple fait d'être sur TikTok, faut bien se rendre compte que c'est pas neutre. Euh, ça veut dire que je crois qu'on peut faire de l'information en moins de 3 minutes, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais en plus de ça, le fait que je choisisse de parler des sujets desquels je parle, hein, des scandales politiques, des affaires judiciaires, euh, l'organisation des institutions, tout ça, c'est pas anodin. Ça veut dire que déjà, pour moi, c'est important, et que je trouve qu'on n'en parle pas assez ailleurs, donc je rajoute ce truc-là. Mais au niveau de ma neutralité, je pourrais aussi parler du choix de mes sources, qui est vraiment pas neutre, hein, euh, de comment je choisis aussi de me financer, c'est pas neutre non plus, et en fait, plein plein d'autres choses. Et du coup, en fait, ce que vous considérez comme neutre, c'est simplement que vous avez cette même impression que moi que euh, ces sujets-là sont pas assez abordés. Moi, ce que je peux simplement dire, c'est que je cherche juste à informer avec assez de précision, j'espère, et ce, malgré euh, les quelques limites, hein, par exemple le fait de faire en 3 minutes ou de faire un TikTok par jour. Mais je vais quand même donner mon avis là-dessus, parce que je pense qu'il faut qu'on arrête de chercher de la neutralité. Hein. Quand on veut s'informer surtout, euh, faut pas qu'on cherche de la neutralité. Il vaut mieux trouver quelques personnes de bonne foi, hein, honnêtes, parfois euh, en désaccord avec nous, parfois en désaccord entre elles, mais qui essaye de faire au mieux que de se fier à une seule personne parce qu'on pense qu'elle est neutre.